Tiens, yeah, dernier Piqué Ouais, sur le beat, hein. les petits n'ont pas cru je peux le faire. Ils m'ont dit "On te laisse un commentaire, faire la musique c'est pas comme Cyber. Si tu sais pas rapper, il faut te taire." Ah, je suis clever, j'ai prêté attention à vos erreurs J'ai étudié vos chapitres par cœur Vous pensez être star après un son mais bon arrêtez ça vous n'êtes que des losers Regardez-moi je vous sers de repère J'avance très lentement avec tes fiers Y'a plus question de regarder derrière Si t'avais le désir de m'insulter T'inquiète pas je viens de pétiner ta carrière On dirait que tu reviens du cimetière Dis-moi pourquoi ta tête elle est par terre Non ne dis rien y'a une odeur bizarre Ouais je vois bien que ta des caries dentaires, Tout est gâté, tous les DJ sont là pour ambiancer Laisse ta couleur on est là pour bouger C'est le moment de montrer la Corée non, je répète, tout est gâté. J'espère bien que t'es prêt pour t'amuser. C'est le week-end, donc c'est parti. Le voisin d'à côté ne peut plus s'arrêter. Et les pas de danse sont pas du tout compliqués. Appelle le papa et maman pour son jaillet. prends de pas à gauche et à droite, il faut bloquer. Regarde-moi bien, tu n'as jusqu'à repliquer. Après ça, va couper, il faut bien décaler. Toi là-bas, fais la danse, mais sous ce pressions. En enfin, tu vois maintenant que c'était pas compliqué. Allez, c'est qui C'est qui va C'est qui va C'est qui va Il faut bouger. C'est qui va C'est qui va C'est qui va C'est qui va C'est qui va C'est qui va C'est qui C'est qui va C'est C'est qui C'est C'est qui Et ma société, à bas ce qui va et